Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi LiveGood rencontre beaucoup de succès dans le monde entier. En effet, LiveGood a du succès parce qu'elle touche tout genre de personnes. Et dans cette vidéo, je vais vous lister trois types de personnes en particulier que LiveGood attire. Mais juste avant de commencer cela, comme il est de coutume sur la chaîne, prenez déjà quelques secondes pour vous abonner si cela n'a pas encore été fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. La première catégorie de personnes que LiveGood attire, ce sont les travailleurs. Pourquoi? Parce que si vous êtes un battant et que vous êtes ouvert à l'apprentissage, eh bien vous allez vous faire beaucoup d'argent avec LiveGood. Et lorsque vous rejoignez notre équipe, vous allez avoir un accès gratuit à notre formation sur le marketing digital où nous allons vous montrer comment trouver de nombreux prospects sur les réseaux sociaux chaque mois et ceci de manière automatique. Et vous devez savoir une chose, LiveGood paye chaque semaine. Et en une semaine, vous pouvez facilement gagner ce que la plupart des travailleurs gagnent en un mois. Je connais d'ailleurs euh, plusieurs membres de mon équipe qui ont dû quitter leur boulot pour se consacrer uniquement à LiveGood. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait ce choix. Chez LiveGood, lorsque vous recrutez une personne, eh bien, vous recevez 25$ dollars de commission. Supposons que vous recrutiez 10 personnes en une semaine. Eh bien, cela va vous faire 250 dollars la semaine. Ce qui équivaut à environ à 148 200 francs CFA. Et si on prolonge cela jusqu'à la fin du mois, vous allez vous retrouver avec la modique somme de 592 800 francs CFA. Vous convenez avec moi que très peu de personnes en Afrique recevoir ce montant comme salaire à la fin du mois. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo où je parle d'un membre diamant qui se fait déjà 17 millions de francs CFA par mois avec LiveGood. Je vais ajouter le lien de cette vidéo juste dans la description en dessous. La deuxième catégorie de personnes qui, qui, que LiveGood attire, ce sont des personnes paresseuses. Pourquoi? Parce que Plusieurs personnes rejoignent LiveGood aujourd'hui parce qu'ils savent que c'est possible de se faire 2047 dollars par mois sans jamais recruter personne. Et quand on parle de 2047 dollars par mois, ça équivaut à environ 1 233 000 francs CFA par mois. Je vais vous expliquer comment c'est possible. LiveGood a mis sur pied un système qu'on appelle la matrice. Eh bien, la matrice est un système qui permet d'ajouter des personnes en dessous de vous en dessous des personnes qui sont déjà dans la matrice. Donc, elle ajoute ces personnes-là de façon automatique. Comment ça fonctionne? Lorsque vous rejoignez une équipe, forcément, il y a des personnes qui sont plus actives que d'autres. Il y a des personnes qui recrutent et d'autres qui ne recrutent pas. Et chez LiveGood, le nombre de personnes que vous pouvez avoir directement en dessous de vous est de deux. Donc, vous pouvez avoir deux personnes directement en dessous de vous. Ce qui fait que si vous recrutez plus de deux personnes, il y aura ce qu'on appelle « débordement ». Et le débordement là, c'est cela qui va permettre d'ajouter des personnes en dessous de vous, même si vous n'avez recruté personne. Donc, toutes les personnes qui vont être recrutées par les membres de votre équipe, eh bien, elles vont s'ajouter continuellement en dessous de vous jusqu'à ce que votre matrice soit pleine. Et lorsque votre matrice est pleine, là, vous commencez à gagner 2047 dollars par mois. Et rappelons-le, les 2047 dollars par mois, ils sont tirés simplement des frais d'abonnement mensuels de tous les membres qui sont en dessous de vous. Donc, ce n'est pas un agent fictif, ce n'est pas un agent qui vient de nulle part. On sait bien quelle est la provenance de cet argent puisque dans la matrice, vous touchez 2,5% de commission sur les frais d'abonnement de tous ceux qui sont en dessous de vous. Voilà comment c'est possible donc de toucher 2047 dollars par mois avec LiveGood sans jamais recruter. Bien entendu, lorsque vous ne recrutez pas, cela va prendre un peu de temps pour, euh, pour la matrice, va prendre euh, du temps pour se remplir. Mais si vous recrutez, eh bien le processus sera un peu plus rapide. La troisième catégorie de personnes qui sont attirées par LiveGood ou alors que LiveGood attire, ce sont des personnes qui se soucient de leur santé. Alors, vous devez savoir une chose. À la base, LiveGood est une compagnie de distribution des produits de compléments alimentaires. Et l'avantage que LiveGood a, c'est que leurs produits sont non seulement de meilleure qualité, mais les prix sont très bas. Les gens ont marre d'acheter des produits coûteux alors qu'ils peuvent trouver les mêmes produits de meilleure qualité et à des prix bas. Vous voyez donc que la seule façon de ne pas réussir avec LiveGood, c'est d'être impatient. Alors, si vous vous trouvez dans l'une des catégories que j'ai citées plus tôt, je vous invite à rejoindre LiveGood le plus tôt possible et à sécuriser votre position dans la matrice. Et, je le rappelle une fois de plus, en rejoignant notre équipe, vous avez la possibilité d'avoir un accès gratuit à notre formation sur le marketing digital où nous allons vous montrer comment recruter des centaines de prospects sur les réseaux sociaux chaque mois, et ceci de manière automatique. Cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour vous inscrire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, ne la gardez pas pour vous seul, partagez-la au maximum et n'oubliez pas de nous laisser au passage un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.